On a pensé, enfin j'ai estimé, euh, qu'il euh, était important. Euh, C'est pas vrai en fait. Ils m'ont saoulé depuis le début de la semaine parce qu'ils voulaient passer. Et à chaque fois, ils étaient débordés et donc ils ne pouvaient pas passer. Donc en vérité, euh, on a tous les deux envie de parler, on a tous envie de parler de ce que vous avez fait, qui est quand même euh, euh, bon, un, petit coup, un petit coup de lobbying, euh, euh, comme, euh, comme on en fait rarement avec aussi peu, de temps d'existence pour un mouvement c'est-à-dire que d'habitude euh, l'un des précédents mouvements qui avait fait du lobbying comme ça c'était la cradroite la cadrature, euh, au moment du mouvement adopi ils avaient fait un, un voilà ils avaient fait pas mal de, de lobbying euh, mais là vous euh, là vous avez fait euh, carrément écrit des motions de censure Alors, on va dire euh, rapidement quand même que c'est sur la troisième que vous avez réussi à être euh, dans les temps euh, sachant qu'il y en a eu la première euh, largement en retard, Et la deuxième euh, presque à temps, quoi, à un jour de retard, quoi, on va dire, non, à une demi, quatre heures, 4 cinq heures, un jour en avance, mais vous avez appelé personne. D'accord, ok. Donc, euh, du coup, voilà, donc euh, là, euh, des membres de la commission économie politique qui, va, qui vont vous expliquer euh, comment ça s'est passé euh, l'écriture de cette motion de censure. Donc, d'abord. Euh, première question, bah c'est quoi une motion de censure euh, On sait que, voilà, Valls a utilisé le 49.3, on sait qu'il euh, est possible euh, de bloquer un 49.3 avec une motion de censure, mais ça veut dire quoi exactement C'est quoi le principe d'une motion de censure Alors, allez, allez, tout de suite, précipitez-vous. Le principe d'une motion de censure, c'est d'abord expliquer ce qu'est le 49.3. Le of 3, ça veut dire que sur un projet de loi, le Premier ministre demande l'accord d'abord du Conseil des ministres sur le projet de loi pour abréger les débats à l'Assemblée nationale et pour forcer le vote en disant que le gouvernement engage sa confiance et donc soit l'Assemblée nationale accepte, soit elle fait une censure de l'action du gouvernement avec 58 députés qui disent nous ne sommes pas d'accord et à ce moment-là euh, le gouvernement tombe tomberait et euh, le président de la République a le choix de soit désigner un nouveau gouvernement tout de suite avec l'Assemblée nationale qui existe soit de dissoudre le gouvernement et dissoudre l'Assemblée nationale voilà donc euh, le 493 c'est que la motion de censure est quelque chose qui engage énormément c'est un pistolet sur la tempe sur les députés parce que euh, ça veut dire si vous n'êtes pas d'accord avec la du gouvernement, vous avez une chance que je vous dise alliez de nouveaux élections. Et je ne sais pas quels seraient la... qu ceux qui seraient réélus après. Voilà. Et donc le fait de relancer une nouvelle élection, ça peut être dangereux euh, pour le parti ou la majorité qui serait euh, plutôt défavorablement vu. A priori, c'est ça aussi qui est un peu oublié dans le débat politique aujourd'hui c'est que ça pourrait ne pas profiter à, aux politiques euh, qui soutiennent le gouvernement, puisque le gouvernement est, est peu soutenu par l'opinion publique en ce moment. Donc c'est plus dangereux pour euh, ceux qui sont en place que pour, euh, que pour ceux qui contestent, puisque juste les, ceux qui contestent, finalement, ils sont plutôt du côté de l'opinion de publique, qui elle aussi est à 70% contre euh, la loi de travail. Oui, mais le problème, c'est que la dissolution n'est pas obligatoire. La dissolution du gouvernement est obligatoire, puisque le gouvernement n'a plus la confiance de l'Assemblée nationale. Par contre, la dissolution, c'est dans les mains du Premier ministre, du, du président de la République qui dit est ce que je dissous ou pas? Bon. Et là, oui, euh, le 49.3, c'est un problème parce qu'en en fait, l'Assemblée nationale ne sert plus à rien. C'est le gouvernement qui décide et lorsqu'en plus, on a un gouvernement qui tient les partis, un parti au moins et que celui-ci décide de l'investiture ou pas des députés, à ce moment-là, c'est un jeu où la, même les députés ne servent plus à rien. Parce qu'eux-mêmes n'osent plus, euh, étant euh, soucieux de leur investiture, euh, ne voulant pas risquer de faire une candidature isolée d'un parti, euh, bah, du coup, ne, ne signent pas la motion de censure. Tout le problème est là. Alors que normalement, on est censé avoir en France une séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, on a un problème institutionnel dans lequel un parti même ose dire que les députés qui sont qui ne votent pas comme le parti de demande seraient exclus. Euh, c'est complètement illégal en, en France de, de pénaliser un député sur son vote dans l'Assemblée nationale il n'est plus libre alors évidemment je, je m'adresse à mes aux téléspectateurs il faut pas qu'ils hésitent à poser des, des questions hein, s'ils ont envie il euh, n'y a pas de problème. Enfin, voilà, je répercuterai les questions. Et j'ai une petite remarque. Ça va être très compliqué de manager cette, euh, cette interview parce que je suis passionné de politique aussi. Et je pourrais rester des heures à parler. Donc, euh, et moi, ce que tu as remarqué sur euh, le fait que les, les, les députés ont peur pour leur investiture, ça me fait penser à une sorte de dictature des partis. Quoi. Et, et c'est très marrant parce qu'on n'arrête pas de dire on ne peut plus revenir à la 4ème République parce que ça voudrait dire revenir à la dictature des partis. Et là, c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'on est dans la Ve République qui est censée être une dictature. Et, euh, et en même temps, on utilise d'outils pour euh, ben, la confirmer, euh, etc. Mais en fait, on sait comment, dans quelles conditions est passée la Ve République. Et il y a eu une énorme contestation à l'époque de la part des députés qui savaient très bien ce qui allait, ce qui venait vers eux. Quoi. Donc que c'était un problème. Euh, donc voilà. Donc il faut une motion de censure pour dire non euh, face au 49-3. Cette motion de censure, elle a été faite euh, à, la première, à, la première, euh, à la première lecture euh, par euh, le, le, les, les Républicains. Et une a été tentée par euh, les socialistes et en fait un groupement communiste, euh, Front de Gauche, Écolo. Euh, voilà, ils en sont arrivés à 56. Il en faut 58, il faut 58 pour faire une motion de censure. Attention, quand tu déposes une motion de censure... Euh, c'est juste déposer un texte qui va être voté ensuite. Ça ne veut pas dire que le fait de déposer la motion de censure, ça, la motion de censure va être adoptée. Il faut un vote qui va qui euh, qui va, euh, qui va valider le truc. Euh, donc voilà, il y a une deuxième. Donc ça, la, la première, il, il tombe trop court, 56 euh, Ça passe au Sénat. Alors au Sénat, ils font n'importe quoi, mais on s'en fout puisque de toute manière, euh, c'est l'Assemblée nationale qui a l'initiative. Donc, euh, ils s'amusent un peu avec cette, ce projet de loi en disant on supprime les 35 heures, etc. Ça revient à l'Assemblée nationale. Heureux, motion de censure, tentative par le PS, par les par les fondeurs. Mais cette fois-ci, les républicains laissent passer. Un petit, un petit détail qui prend son importance aujourd'hui. Euh, comme je l'ai dit, la motion de censure, ben, le 49.3 doit être d'abord voté par le Conseil des ministres le Conseil des ministres donne l'accord pour le 49.3. Ça a été fait pour le premier projet de loi. Ça allait à l'Assemblée nationale. Il y a eu des modifications dans l'article 2. 49.3, il avait l'accord du 49.3. Les Républicains aussi ont posé une motion de censure non votée. La gauche a essayé non suffisante. C'était au Sénat, c'est revenu à l'Assemblée nationale. Là, nous avions déjà proposé au groupe de gauche des fondeurs de ceux qui avaient signé la première motion, une motion républicaine transpartisane. C'est-à-dire, puisqu'on n'est pas voulu voter la motion de droite, puisque la droite ne veut pas voter la motion de gauche, faisons une motion sur l'aspect non républicain de refus de démocratie, ce refus du peuple français de cette loi de travail et votez la tous. Voilà. Malheureusement, ils ont préféré choisir de nouveau une motion de gauche, dans laquelle ils n'ont eu que 56 et qui n'a pas pu euh, dépasser le 49,3. sur lequel Valls n'avait pas demandé l'avis du Conseil des ministres. Il avait demandé la première. La loi a changé. Il n'a pas demandé sur la deuxième. C'est allé au Sénat, c'est revenu à l'Assemblée nationale et là, euh, bah, peut être que je vais laisser à Kevin raconter ce qui s'est passé pour la, la dernière motion de censure qui a été celle portée par les citoyens par Nuit Debout. Sur le début, est-ce que vous avez euh, euh, fait parvenir euh, au moment du passage de la, de la première lecture à l'Assemblée nationale, déjà, est-ce que vous avez déjà fait parvenir une motion de censure euh, euh, du groupe et à qui euh, qui avait reçu euh, avant la, leur limite Parce que c'est au moment où il annonce le 49.3, euh, ils ont 48 heures ou 24 heures, 24 heures pour déposer la motion de censure. Est-ce que dans ces 24 heures-là, il y a déjà des députés qui ont reçu de la part de Nuit Debout euh, une proposition de motion, motion de censure citoyenne. Je parle de la première lecture. Bon, en fait, je vais revenir au début. En fait, euh, théoriquement, enfin officiellement, en tout cas, la droite a posé une motion de censure, donc elle souhaitait officiellement faire tomber ce gouvernement. Officiellement, la gauche a tenté des motions de censure, donc il souhaitait officiellement faire tomber le gouvernement. Chaque parti ne veut pas voter la motion de l'autre ou soutenir la motion de l'autre. C'est bien pour ça qu'on a dit, bah, les gars, naïvement, on vous propose une motion basée sur le déni de démocratie, sur laquelle tous les députés français devraient se retrouver, étant donné que chacun des députés français, officiellement, doivent défendre la démocratie. Donc voilà l'origine de la démarche. Euh, sur ta question, en fait, notre démarche a commencé à partir de la deuxième motion de censure. La veille de la deuxième motion de censure, euh, le 4 juillet, on a rencontré euh, la salle et euh, non, Chassaigne, et Bachelet. alexis Bachelet qui est un député PS qui avait voté la première motion de censure et André Chassaigne qui est un élu communiste. Donc sur cette motion de censure-là, on a eu l'accord des communistes de la portée avec Lassalle et madame Attard de la portée de la signer. Et il nous a dit "Je vais en parler aux frondeurs et c'est une bonne idée, on va essayer d'en parler aux frondeurs." Ce qui s'est passé, c'est l'épisode 2 que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de la commission économie mais aussi mais aussi euh, sur, euh, sur l'ensemble des réseaux euh, Nuit Debout, l'épisode 2, c'est ça. C'est la rencontre avec Chassaigne et Aletie Bachelet et le résultat de cette motion. Donc pour le, le deuxième passage du 49-3, on était déjà là, pas pour le premier. Donc euh, ça a commencé notre démarche au deuxième passage du 49-3. Et euh, donc voilà, l'idée c'est, euh, bah, vous ne voulez pas signer une motion de gauche ou une motion de droite, bah, on vous propose une partisane basée sur le déni de démocratie sur laquelle vous devez tous vous retrouver. Euh, voilà l'idée et après est ce que tu veux qu'on parle enfin à la base cette motion depuis le début elle a été soutenue par 11 députés par euh, la salle Attar et euh, le groupe communiste donc euh, après on peut vous parler de ce qui s'est passé pour la le troisième 49 3 où il y a eu un problème que, comme souligné Xavier. c'est pour le troisième 49 3 euh, valls vu que la loi a changé devait demander l'avis de son conseil de ministre et ne l'a pas fait donc ça veut dire que constitutionnellement c'est un problème. Et c'est pour ça qu'il y a une saisine au Conseil constitutionnel qui est porté qui essaie d'être portée par les députés, pour dire bah, les gars, vous n'avez pas suivi la procédure. Donc il va falloir revoter en septembre. Donc, euh, mais on veut, on, nous c'est autre chose. La, la Conseil constitutionnel, c'est une autre démarche maintenant que cette motion a échoué. Mais on peut vous parler de du troisième 49-3. D'accord, donc une fois que maintenant que tu as tout résumé que tu as dit un peu vers quelle perspective vous allez. Euh bah, je peux vous dire bonne nuit alors. Non, on n'a pas parlé du troisième bah, hein. voilà. euh, jour. Euh, voilà, donc il y a le, deuxi le deuxième, on, a, on était un peu au deuxième en fait euh, déjà. Ah, oui. euh, Qu'est-ce qui s'est passé au deuxième Est-ce que vous avez fait parvenir euh, un texte Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là Est-ce qu'il y a eu plus de rencontres Parce que ce qui est bien, c'est que vous avez déjà commencé dès le premier. Et donc dès le premier, vous avez eu déjà des contacts. Donc non. en gros, non, non le premier, non. Oui. Le premier, on n'était pas là. Okay. Le deuxième, on s'est dit. Le... Il y a eu un texte Ouais, non, le premier, en fait, c'est euh, motion de gauche, motion de censure de gauche, qui a échoué. Justement, pour ne pas réitérer cet échec, on a dit euh, bah, les gars, on va vous faire un truc euh, transpartisan. Et euh, là, vous devez tous vous retrouver là-dessus. Et en fait, on l'a proposé. Euh, Chassaigne a dit je vais la porter avec la salle et Attar. Et l'a proposé aux frondeurs. Ce qui s'est passé, c'est que les frondeurs ont demandé la gauchisation, entre guillemets. De, euh, de cette motion de censure transpartisane et basée sur le déni de démocratie, euh, notre analyse, c'est en fait, c'était voulu la gauchisation pour ne pas obtenir 58 signatures. Parce que si tu as 58 signatures sur un truc apartisan, la droite n'aurait pas pris la responsabilité de ne pas faire tomber un gouvernement sur un texte transpartisan euh, alors qu'ils en auraient eu l'opportunité. Donc cette motion avait vraiment une chance et donc ils ont demandé la gauchisation selon notre analyse. Pour éviter que le gouvernement tombe. Parce que tu as des frondeurs réels, ceux qui ont euh, plus ou moins soutenu notre motion à la fin, et des frondeurs de posture, qui, qui font ça juste pour les prochaines législatives. Enfin, c'est notre analyse, c'est pas la vérité et tout. Donc, tu peux faire la différenciation entre les réels frondeurs et les frondeurs de posture, a priori. Et euh, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on allait voir Bachelet et Chassène. Chassène. a dit Je porte avec Attar et la salle, je propose aux autres. Les frondeurs ont dit Non, gauchisation quand même, parce qu'on. Enfin, euh, voilà. Et euh, donc, euh, en fait, notre motion n'a pas existé dans les médias, euh, elle a aucune apparence avant le dernier 49.3, pour le deuxième 49.3, elle n'a aucune apparence, euh, elle n'apparaît nulle part, parce qu'elle a été gauchisée et finalement, ils ont signé un texte de gauche qui a encore échoué, et une motion de gauche qui a encore récolté que 56 signatures. Et c'était pour éviter ces 56 signatures et pas 58 qu'on avait proposé notre motion transpartisane. La preuve que Chassaigne a vraiment bien fait euh, ce qu'il avait dit qu'il ferait, c'est-à-dire la diffuser, c'est que la salle a... avait compris qu'il signerait une motion citoyenne. Il a même fait un tweet en disant, pour le deuxième 49.3, oh, c'est dommage que 56 signatures sur une motion citoyenne que j'avais soutenue et qui avait été portée par Chassaigne. Donc euh, Chassaigne a fait ce qu'il avait dit depuis le début. Ok, donc kudos pour les socialistes, toi. Ok, pardon, ouais, vas-y bien sûr. Je vais juste repréciser un petit truc en plus, bonus sur le deuxième 49-3, c'est qu'il y a quatre personnes qui avaient signé la première motion de censure de gauche, donc ils à gauchiser la deuxième, mais il y a quatre des personnes qui ont signé la première qui n'ont pas signé la deuxième. Et voilà, et quatre nouvelles personnes qui en plus ont signé la deuxième. Bachelet de bachelet. Et Bachelet aussi. Voilà, et donc techniquement les 58 en fait ils existaient déjà, et ils n'ont pas voulu les signer. Donc ça pose quand même un problème puisque ces gens disent, après ils nous sortent une belle tribune récemment dans le GDD où ils disent « ce n'est que le début du combat ». Mais en fait techniquement ils auraient pu faire tomber ce gouvernement, en tout cas au moins valider la motion de censure avant. On n'aurait pas eu besoin d'aller jusqu'à un troisième 49-3, techniquement. Surtout que politiquement ils ne prenaient pas beaucoup de risques puisque de toute manière une fois que la motion de censure était déposée, une fois votée, elle n'aurait jamais passé le vote ben, euh, non, mais elle aurait, elle aurait, non, parce que le Parti Socialiste, euh, les loyalistes, n'auraient <rire> pas voté pour, et les les, le, le, les Républicains n'auraient pas voté pour non plus. En tout cas, ils auraient été mal. Ça serait, ça, ça, serait été, ça aurait été très mal pour les Républicains de ne pas voter la motion de censure. Mais voilà. Bon, En même temps, c'est... Mais... Ne, ne pas voter pour le PS la motion de censure. Imaginons qu'il y avait eu 58, elle serait déposée. Après, c'est individuellement, chaque député disait Je suis pour ou contre la loi travail. Compliqué après d'aller voir les électeurs en disant euh, Je ne pouvais pas voir autrement. Ah non, les votes sont publics. Les votes sont nominatifs pour une motion de censure. Oui, mais là, euh, le gros problème était là après pour eux. Donc c'est pour ça qu'il y a un 49.3 en prêt pour euh, dédouaner. Juste pendant le débat de la loi travail à l'Assemblée nationale, il y a un vote public. Il n'y a eu aucun vote, il y a eu des 49, euh, euh, des 49 vote. Ah oui, oui c'est vrai. Pardon, oui, pardon. Ok, oui. Euh... Aujourd'hui, euh, à part ceux qui ont signé toutes les motions de censure, la première et la troisième. Qui ont signé tout de suite, ceux qui ont fait euh, allez, quelques actes, le recours constitutionnel, voilà, ceux-là, on sait qu'ils sont résolument contre la loi travail. Tous les autres, et je dis bien tous les autres, sont pour. Implicitement, puisqu'ils n'ont absolument rien fait. Voilà, mais il n'y a pas de vote. Mais ce, que, ce que tu disais, genre de toute façon, il n'y avait aucun risque, parce que même s'ils étaient 58 sur une motion de gauche. Ben, les gars de droite n'auraient jamais signé une, euh, voté pour une motion de gauche, donc il n'y aurait eu aucun risque. Et c'est là où toute la motion citoyenne prend sa place, c'est qu'une motion basée sur le déni de démocratie, là en fait les républicains qui n'auraient pas signé, s'il y avait eu 50, 58 signatures, qui n'auraient pas voté pour la motion euh, apartisane ou transpartisane ou basée sur le déni de démocratie, ils disaient, ben, le déni de démocratie, on s'en bat les couilles. Ça nous va très bien. Et là, c'était très dur pour eux, en fait, politiquement, de ne pas voter cette chose-là. C'est pour ça que cette motion transpartisane avait plus de chances, en tout cas, d'être votée qu'une motion de gauche qui n'a jamais existé, en fait. Alors, m'en veuillez pas, mais, mais c'est aussi une posture de la part de Nuit Debout. Parce qu'on sait très bien que les, les, les, la droite euh, n'allait pas euh, tirer un trait sur une loi de travail qu'ils auraient bien voulu passer quand ils étaient au pouvoir. En plus, sur le déni de démocratie, ils sont bien contents de pouvoir utiliser le 49.3 quand ils sont au pouvoir. Donc, euh, bah, excusez-moi. Excusez mais bah En fait, c'est là tout l'intérêt. C'est que dans ce cas-là, pourquoi la droite a déposé une motion de censure et l'a votée S'ils sont très contents. C'est eux qui, officiellement, veulent faire tomber ce gouvernement. C'est pas nous qui avons déposé la motion de censure de droite. c'est pas nous qui avons voté la motion de censure de droite. Et l'objectif bas de notre démarche, parce qu'on n'est pas des utopistes à, non pragmatiques, on, on se disait que ça allait être très dur d'avoir 58 signatures. Mais l'objectif bas, au moins, c'était de mettre les députés en face de leur contradiction. Tous ces députés qui gueulent contre le déni de démocratie et quand il faut signer une motion basée sur le rejet du déni de démocratie, qui se barrent et qui font comme s'ils si ne nous entendaient pas ou comme si on n'existait pas, c'était les mettre en face de leur contradiction. Cet outil, c'était juste pour mettre les, gens en face de leur, les députés en face de leur contradiction contradiction on n'est pas débile on croyait pas qu'il y aurait 58 gars qu'on allait faire tomber le gouvernement alors que même chacun des partis n'avait aucun intérêt à, à faire ça enfin beaucoup de députés n'avaient aucun intérêt à faire ça d'où l'intérêt à mon avis de la démarche que vous avez entreprise il y a une petite semaine sur la troisième le troisième motion de censure quoi parce que il a, a, a ce jeu là un, un peu intellectuel et un, et un peu de, de révélation de, de la posture ou de la non posture de, de certains politiques donc là, comment ça se passe enfin, Comment est-ce qu'il y a une sorte de. de, de vous aviez prévu en tel jour on va commencer l'écriture de la troisième motion, on reprend le texte de la deuxième, comment on fait, enfin voilà, à quel moment il y a une sorte de, euh, de point de départ et puis d'accélération où on se dit bon bah c'est bon on y va là, go go go Alors, bah ça a été un texte commun. Hein. Bon, je n'ai pas trop participé à l'écriture de mon côté parce que j'étais un petit peu déconnecté au niveau des, des réseaux sociaux et tout. Euh, moi, de mon expérience, je peux plutôt parler des contacts que j'ai eus avec les députés, en fait. Enfin, un assistant parlementaire en particulier. c'était très, très étrange, en fait. C'est-à-dire que le type, euh, tu l'appelles. C'est moi qui avais envoyé le mail en plus pour celui-ci. Comme je suis un peu fourbe, j'avais mis le truc pour avoir l'accusé de si ça avait été lu ou pas. Donc je pense bien que c'est l'assistant qui l'a lu. Hein. Je l'ai au téléphone et en fait, tout ce qu'il me dit, oui, on aimerait connaître la position de votre député là-dessus. Et le mec me lâche un. Euh, vous pouvez répéter le truc, donc je lui explique la motion de censure qu'elle est être portée par M. Chassagne et tout. Et là, il me fait Ah, bah vous pouvez attendre, enfin rester en ligne. Et là, je suis transféré quelque part par téléphone, je ne sais pas où. Visiblement, ça n'a pas marché. Et retour au standard euh, de l'Assemblée nationale. Ça me. Enfin, moi, je. Euh, C'était ah, les républicains, mais le truc, tu vois, c'est qu'il y en a qui ont clairement dit que ça les intéressait pas et tout. Mais là, le type n'a même pas la franchise de te dire euh, bah non, on l'a pas lu ou non, ça nous intéresse pas ou non, on n'est pas d'accord, on pense pas que ça va marcher, on n'a aucun intérêt. Que ça... Non, le mec n'a pas d'explication, il te rebalance comme ça dans les tuyaux de, du téléphone et tout. Euh, moi, j'ai eu la même chose quand j'ai fait mes, en, mes enquêtes sur la réserve parlementaire. <rire> Euh, oui, bah je pense que bah, ça c'est un truc complètement opaque. Donc euh, de toute façon là, ils vont jamais lâcher vraiment des choses là-dessus. Enfin, ils seraient fous de le faire, je pense. Euh, moi, ce que j'ai retenu, euh, je termine Justin. Hein. Euh, ce que j'ai retenu cette affaire, c'est qu'il y a quand même un côté absurde en fait dans leur comportement. Alors je veux bien qu'il y ait la pression euh, des parties du jeu, ça fait partie du jeu que une certaine personne de l'exécutive en plus de belles tendances autoritaires pour mettre la pression sur les gens. Mais euh, même si les gens ne pensaient qu'à eux-mêmes, techniquement, je veux dire, ils pourraient signer le truc, je veux dire, ça leur donnerait une bonne image. Et euh, même si tu as la pression, on te dit tu ne vas pas être investi. Finalement, à quoi ça te sert d'être investi euh, si tu sais que tu vas Parce que 70% des gens sont contre cette loi. Donc, c'est à dire, tu as tout intérêt à la signer pour au moins dire, j'ai fait le job, je vous ai bien représenté, puisque ils sont censés être nos représentants. Si tu as 70% de la population, est contre ce truc-là et que ne nous représentent pas, puisqu'ils ont peur visiblement de l'exécutif, euh, enfin, ça va se terminer très mal pour eux au niveau électoral. Plus que de l'exécutif en, en ce qui concerne les républicains, parce que les républicains, ils avaient euh, en soi. Euh, qu Est-ce qu'ils est qu risquaient vraiment de perdre une investiture s'ils avaient voté euh, contre la loi travail hein Alors, Les républicains, c'est différent, puisqu'eux, ils ont tout intérêt à ce que le mandat de M. Hollande finisse en pourrissement général pour pouvoir bah, gagner très facilement la présidentielle derrière, ou à minima être sûr d'être au deuxième tour, puisque malheureusement, visiblement, on se dirige euh, sur un second tour, Marine Le Pen contre quelqu'un d'autre. Donc pour au moins assurer cette place-là, ils sont, sont évidents qu'ils n'allaient pas voter le truc, parce qu'ils vont laisser M. Hollande assumer ses trucs jusqu'au bout, et que euh, sa cote de popularité chute de plus en plus encore et encore. Alors oui, euh, pour les Républicains... Euh c'était euh, c'était assez sympa. En fait, euh, j'ai envoyé plus de 200 mails. J'avais déjà envoyé des mails à gauche pour la motion de censure citoyenne. Euh, J'avais eu des réponses positives des gens qui étaient déjà convaincus pour la deuxième motion de censure. Pour la troisième, j'ai envoyé été chargé de les envoyer aux républicains parce qu'ils sont censés quand même être les représentants du peuple et puis ils s'appellent les républicains quand même. Et la motion de censure a été écrite aussi de manière à ce que n'importe quel français puisse être derrière. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel on est tous d'accord. Le démocratie, c'est pas bien. Alors c'est de la propagande de l'école, mais ça reste un truc sur lequel tout le monde est d'accord. Ils sont censés nous représenter. J'ai envoyé 200 mails, je n'ai eu aucune réponse. Aucune. Pas une seule réponse. Euh, J'ai fait quelques appels, pas de réponse non plus. On me disait envoyer un mail, je disais qu'on qu en avait envoyé un, on m'a dit je le regarderai. Puis on me raccrochait un peu à la gueule. Euh, je crois que Liova a fait des dizaines d'appels de, aussi. Liova, il a fait des dizaines d'appels ou pas Pareil, pas de réponse Pas de réponse. Voilà, donc on a essayé de faire un truc qui soit la voix des citoyens, alors que pourtant on a des opinions très fortes sur cette loi, on ne les a pas mises, et pas de réponse. Donc euh, donc voilà. Donc euh, est-ce que vous avez pu donc du coup vous avez vous avez pointé quand même un peu ceux qui ne répondaient pas, ceux qui répondaient non, ceux qui répondaient euh, euh, ce que vous aviez ce que vous avez fait un peu un pointage là-dessus bah, c'est l'objectif en fait on a fait trois épisodes. Un épisode la motion existe, le deuxième épisode c'était les rencontres avec Chassaigne et Bachelet et là on travaille sur l'épisode 3 qui fait le débrief vu que la deadline est finie, il y aura pas de motion citoyenne. On fait ceux qui ont soutenu dès le début. Ceux qui ont refusé puis soutenu au dernier moment après notre tribune dans Mediapart. Et euh, ceux qui nous ont envoyé clairement chier du début à la fin. Donc on va faire ça, c'est l'objectif. Mais euh, je voulais revenir sur quelque chose et je ne suis pas sûr. Oui, c'est euh, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'on a eu des rendez-vous avec des frondeurs. Après Chassène, la Salatar qui nous soutenait, euh, ben on a eu un rendez-vous euh, il y a quelques temps avec les frondeurs. Et donc on a eu un rendez-vous avec Christian Paul, Carré Comte, euh, Léonard et et une dame euh, et deux enfin deux autres députés un du MRC à l'origine euh, du MRC et une autre députée socialiste et à l'issue de, de dans cette réunion ils nous ont en gros qu'ils voulaient pas soutenir la motion parce que euh, les seraient... frondeurs ne voulaient pas soutenir la motion citoyenne parce que euh, c'était un coup politique pour eux d'apparaître moins de 56 sur une motion euh, alors qu'ils étaient 56 sur une motion de gauche ça, ce n'est pas un argument valable parce que tout le coup politique qu'il qu enfin, qu y avait, il était pour nous. C'était Nuit Debout, qui n'avaient pas réussi à récolter à cette signature. Et eux, ils, ils soutenaient un projet citoyen. Enfin, tu vois, genre Le coup politique, il n'existait pas pour eux. Le deuxième truc, c'était « on ne veut pas mélanger notre signature avec des n'importe qui ». Et là on leur a fait un état des comptes. Euh, les républicains nous raccrochent à la gueule, l'UDI nous raccroche à la gueule, euh, bah, ça serait vous ou personne. Enfin, on ne voit pas l'intérêt pour vous de ne pas signer étant donné de vous porter euh, un truc citoyen et tout. Et au final de cette réunion, c'était non. Non merci et euh, au revoir. Et ils pensaient qu'on allait rentrer chez nous sans rien faire en fait. Qu'on allait être triste, rentrer chez nous et dire ah bah tant pis, c'est dommage, on arrête. Ben, en fait, euh, ils ont fait une erreur de stratégie politique. À mon avis, c'est qu'ils ont, tri... ont signé euh, le lendemain une tribune dans le JDD à 58. 58 qui disait euh, « le combat contre la loi travail ne s'arrêtera pas là ». Et donc à partir de là, on a une euh, tribune dans Mediapart qui répondait à cette tribune. Vous pouvez la trouver. Ça s'appelle un truc genre euh, « 58 euh, pour signer une tribune, mais euh, qu'en est-il d'une motion ?» Et euh, vous pouvez trouver cet article-là. Donc on a fait cette réponse. Et à partir du moment où on avait une visibilité institutionnelle, parce que Mediapart est aussi un média institutionnel aujourd'hui, et ben là, c est, c est, on a eu 17 députés qui ont couru pour venir signer notre motion, en plus des 11 qu'on avait au départ. Et donc on a fini à 28, avec 17 qui se sont rajoutés, qui avaient dit non à la base, c'est-à-dire les frondeurs, ou qui n'avaient jamais répondu, qui nous ont balancé des « Ah oui, nous on veut signer, où est-ce qu'on signe ?» à partir de la tribune Mediapart. Donc, euh, c'était assez rigolo, en fait, parce qu'on s'est fait envoyer chier pendant euh, trois semaines. À partir de la tribune euh, D58 et la tribune Mediapart, c'était euh, « Où est-ce qu'on signe ?» C'est une petite leçon, quand même, pour le mouvement Nuit Debout, qui avait une position un peu particulière vis-à-vis -vis des médias. À euh, un moment, où hein, on voulait moins communiquer avec les médias. Et euh, là, d'une certaine manière, ça dit que si on utilise un média... Alors, c'est particulier, pour le coup, Mediapart. Parce que là où on joue un peu sur les mots, c'est que c'est un blog de Mediapart. Donc l'expression est beaucoup moins maîtrisée que, celle de, que, que si c'était un article écrit par un journaliste de Mediapart. Euh, donc en gros, il y a l'étiquette Mediapart, mais la vérité, c'est que voilà, c'est du branding. En, voilà, les, les blogs de Mediapart, c'est une sorte de marque blanche. quoi. C'est l'inverse enfin, d'une marque blanche pour le coup. C'est à dire vraiment, on met le truc... Voilà, donc il euh, y a ça aussi. Enfin, si tu voulais aj ajouter quelque chose, c'est ça. Donc, euh, Mais malgré tout, il y a l'effet médiatique du, euh, du truc qui a prouvé une forme d'efficacité quand même. Bon, c'est la perversité de la communication dans le monde dans lequel on vit. Euh, Est-ce que c'est euh, -ce est un des points sur lequel vous avez un peu discuté sur lequel il y a une forme de débrief et de leçon qui va être tirée en fait, le truc, c'est qu'il euh, faut être réaliste dans le sens où, euh, dans ces institutions-là, il n'y a que certaines choses qui marchent. Il faut, faut partir de la réalité des députés. Si tu n'as aucune couverture médiatique, tu n'existes pas pour eux parce que tu ne représentes pas un danger. Et euh, voilà, donc il si, faut, faut jouer leur jeu politique pour avoir un impact dans leurs règles du jeu à eux. Et donc c'est ça la, la leçon. C est, c est que, si tu joues à, joues à côté et tu fais que tu paies une place qui est déjà énorme pour libérer la parole et c'est génial ce qu'on fait, c'est que pour avoir un impact politique dans ces institutions, il faut subvertir ces institutions et euh, c'est un peu ce qu'on a fait en fait. En fait, régulièrement, on entend parler des, des lobbies industriels qui écrivent des articles de loi, qui sont repris à leur compte par les députés, présentés avec très peu de changements, quasiment aucun, et qui sont votés. Et ça, là-dessus, on s'insurge. A raison. Pourquoi il n'y a pas un lobby citoyen, un lobby des citoyens, parce que le lobby citoyen ça existe, un lobby des citoyens qui ferait la même chose. Mais là, euh, en disant, ben euh, on a un texte produit collectivement par euh, un collectif de personnes, de citoyens engagés, qui s'engagent dans le combat politique, et on va sur le terrain des politiques, dans leurs aires de jeu, c'est-à-dire à, à l'Assemblée nationale, on leur met le texte sur la table. Et voilà ce qu'il faut voter, en disant si vous le votez, ben les électeurs vont s'en souvenir, si vous le votez pas, vous ne le souvenez pas, les électeurs vont s'en souvenir. Et il faut il faut qu'il y ait enfin en France un lobby des citoyens pour que la loi aille vers le sens des citoyens. Je vais juste revenir sur un exemple de comment enfin comment l'article de Mediapart a eu un impact, mais aussi tout le travail de Media Center qui nous a aidé et appuyé et qui faisait partie de notre démarche depuis le début. C'est que, euh, par exemple, Cécile Duflo, euh, le jour du, euh, du, de la fin du 49.3 possible à 16h30, bah, au début, elle poste, un, elle poste un, un tweet de papillon en disant « Oh, quel magnifique papillon euh, Ça me rappelle des heures euh, passées dans mon enfance à admirer la nature !» Donc, euh, tu vois, là, il y a des gens qu'on euh, ne connaissait pas et des gens qu'on connaissait qui lui répondent euh, Ok, très bien, joli papillon, mais la motion de censure, vous la signez ou pas Parce qu'à la base, on n'avait plus de réponse d'elle depuis quelques temps déjà. Et donc euh, après un tweet, elle fait « Ah non, euh, je vais pas signer, j'ai déjà signé les deux premières, on n'est pas assez nombreux, désolé. » Ok, deuxième vague, ok, le papillon, parce qu'elle se demandait le nom du papillon en fait. Donc il euh, y a la commission écologie qui s'est mise sur le coup et elle a dit et ils ont dit « Le papillon, c'est un agreste, comme notre humeur vis-à-vis -vis de la loi travail. Est-ce qu'on peut parler de la motion maintenant ?» Et donc là, elle a fait « Ah oh non, j'ai déjà signé deux fois, c'est compliqué, on n'est pas assez nombreux, désolé. » Et au bout d'une heure d'harcèlement tweet et la vision médiatique que ça donnait de Cécile Duflot, elle a fini par « J'ai signé cette motion comme les deux premières sur la base de l'argument antidémocratique. » Donc on a eu une signature en plus de Cécile Duflot. Suite à des tweets assez hallucinants. Enfin, c'est juste la démarche de pression politique qu'on peut avoir. Elle ne peut se faire qu'à l'échelle médiatique, parce que c'est juste ce qui compte pour eux. Donc, il faut jouer leur jeu et il faut gagner sur ce terrain-là, parce que notre terrain avec la démocratie directe et tout, il n'existe pas encore. On se bat pour, mais il n'existe pas encore. Je veux juste revenir sur ce qu'avait dit Xavier euh, à propos justement que il euh, y a des lobbies industriels et tout. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était le lendemain, du coup, maintenant que la loi travail est adoptée, le lendemain, dans les échos, vous avez le président de la FEP qui est l'Association française des entreprises privées, qui, du coup, eux, ils sont déjà embrayés sur autre chose. C'est-à-dire que maintenant, il faut baisser les taux d'impôt sur les sociétés. Et euh, il fait ça de manière très forte. C'est-à-dire que le mec sort quand même... Euh ouais, pardon. Il sort quand même, euh, pour, dé pour dérouler le tapis rouge, euh, il faut des actes forts. Donc voilà, donc, euh, ils considèrent qu'ils ont déjà gagné la, justement sur la loi de travail et que maintenant, il y a un autre chantier qui se prépare et ça va être là-dessus pour payer moins d'impôts sur les sociétés. Parce qu'il y a tout le délire avec Londres et tout qui s'est barré de l'Europe et donc il faut être... Euh, voilà, c'est la concurrence entre eux. Voilà, ils sont déjà passés là-dessus. Euh, donc on parlait des lobbies et on se demandait pourquoi il n'y avait pas de lobby citoyen. L'avantage actuellement, c'est qu'on a les, les réseaux médiatiques pour avoir ce genre de lobby citoyen. C'est-à-dire que... Depuis 1848, la raison pour laquelle les lobbies sont citoyens ont une telle présence au niveau parlementariste, c'est parce qu'elles contrôlent aussi les élections finalement, parce qu'elles ont la presse. Enfin, c'est les mêmes milieux qui ont la presse et qui ont ces lobbies industriels. Donc forcément, c'est facile parce que ils ont, pour avoir leur vote de leur électeur, eh ben, il suffit de, de, que, que, les lobbies, que ces lobbies-là soient contents. Si on commence à s'approprier plutôt les réseaux sociaux que d'écouter BFM TV, etc., le lobby citoyen commence à avoir du poids sur les élections. Enfin, le, le, les citoyens commencent à avoir plus de poids sur leurs propres élections, donc forcément il y a une chance revenir Sur le poids médiatique okay. il oui. euh, faut se dire qu'une fois que les 28 signatures euh, sont arrivées, que le bureau national, le bureau de l'Assemblée nationale a dit qu'il n'y a pas reçu de motion de censure parce qu'il n'y a pas 58 euh, nous on a quand même publié la liste des, des signataires de, cette, de notre motion de la motion citoyenne et Yanis Brofakis a tweeté lui-même, a retweeté notre tweet à ses euh, 780 000 followers. Et euh, hier, hier soir, en fait, il nous a dit qu'il y avait à peu près 45 000 clics sur son tweet. Ce qui, pour un tweet, est énorme. C'est qu'il y, y a 780 000 qui ont reçu, mais il y a 40 000 qui ont cliqué dessus pour lire le truc. Euh, et du coup, il y a Christian Paul qui a signé la motion censure, qui a, qui a dit. Euh, bah moi je prends le risque pour son investiture il n'a aucun risque et il sera réélu euh, quelle que soit son étiquette, bah, il a dit bah, euh, Varoufakis euh, suit nu debout et soutient nu debout, c'était pas du bluff. Et après le tweet de Varopakis, il y a quand même un député, euh, Monsieur Blasi, pour ne pas le citer, qui a dit euh, une fois que le match s'est fini, euh, merci de, de considérer que je signe votre motion symbolique citoyenne. Là, je laisse Kevin la réponse qu'il a faite. Non, mais c'était génial. Genre 24 heures, non, mais plus de 24 heures après 16h30, le jour où c'était fini, on pouvait plus signer et la motion avait perdu. On reçoit un, un SMS de l'attaché parlementaire de Blasi qui fait « Est-ce que vous pouvez rajouter le nom de Blasi au signataire de votre motion symbolique ?» Il y a deux choses qu'on n'aime pas. C'est le 24 heures après. Et le euh, symbolique, parce que étant donné que notre motion n'a pas recueilli euh, 58 signatures, on veut bien qu'elle soit symbolique. Mais la leur, qui eu que 56 signatures, en quoi elle n'est pas plus symbolique ou moins symbolique que la nôtre tu vois, fin, fin, voilà. et, et la réponse, c'était oui, voilà. Ben, on garde votre signature pour le prochain 49.3, euh, euh, suite à la saisine du conseil, euh, du conseil constitutionnel dans laquelle vous croyez étant donné que tu crois en ça, bah, s'il y a euh, le Conseil constitutionnel qui dit qu'il bah, y a une procédure qui n'a pas été respectée, donc il faut revoter la loi, il y aura un prochain 49-3 en septembre. Et là, bah, venez nous expliquer que vous ne votez pas cette motion, euh, vous vous signez pas cette motion citoyenne. Donc on garde sa signature pour la prochaine fois. Il y a la deuxième réponse qu'on lui a faite quand même, c'est euh, on viendra voter pour vous euh, aux prochaines législatives, 24 heures après que les bureaux de, les bureaux de vote euh, les bureaux de vote soient fermés. Bon, bah alors, alors, moi, ce, qui, euh, ce que je sais, parce que je, je circule la nuit debout et que je vous entends et que ça discute un peu par-ci, par-là, je sais qu'il y a une nuit épique. Il y a une sorte de nuit épique juste avant euh, euh, l'appel des, euh, des, des, des députés. Quoi. Y a, vous juste, après. juste après. Ah, bah alors, justement, tu vois, alors, donc, toutes les choses ne sont pas claires. Alors, est-ce que tu peux me parler, euh, alors cette nuit euh, où vous, êtes, vous avez passé jusqu'à 5h ou 6h du matin à bosser c'était quoi Mais en fait, c'est euh, juste après le rendez-vous avec les frondeurs qui nous ont dit non. Enfin, euh, les, les frondeurs qui nous ont dit non. On, on, on va paraître faible politiquement. On vous soutient pas. Mais juste après ça, ils, ils signent une tribune dans le JDD à 58. Genre, c'est l'erreur politique dont je te parlais, dont j'ai pas compris pourquoi ils avaient fait ça. Parce que, enfin, après ça s'explique peut-être, peut mais pas maintenant. Pas avant la fin du 49-3. Tu vois, genre. Parce que tous les médias n'arrêtent pas de répéter depuis à peu près trois semaines que nuit debout, c'est fini. C'est couché. Et donc, eux, ils n'ont aucun intérêt d'accompagner un mouvement qui n'a plus de poids dans la population. Donc, euh, bah voilà. Donc, euh, ils s'en ils foutent de toute manière. Ils peuvent aller, même aller contre la vie de Nuit debout, puisque de toute manière, personne ne va entendre la parole de Nuit debout. Donc, je pense que c'est ça. Ouais, mais avant la fin euh, de la deadline pour le 49.3, c'est dommage pour eux, parce qu'au final, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait cette tribune à 58 que même euh, Europe 1 ou euh, d'autres journalistes ont dit euh, ils sont 58 pour se la raconter dans une euh, dans un article, mais pas pour signer une motion. Tu vois, genre tout le monde a eu la même réaction. Et nous, en fait, ça nous a permis d'avoir une tribune à Mediapart. Mediapart nous a proposé un droit de réponse, une tribune. Et on a pu écrire cette tribune jusqu'à 6h du mat. Justement, c'est ce dont tu parlais. Ben on s'est dit, putain, Mediapart nous propose une tribune. Ils sont 58. Euh, c'est pas normal. Euh, en plus, dans la tribune, ils il se la racontent en mode. Nous, on n'a jamais arrêté de porter la parole du peuple, euh, la parole des citoyens. Nous, euh, le combat contre la loi travail ne s'arrêtera pas là. Alors que leur seul... Euh, L'acte le, enfin, le plus proche de combat de la loi travail, c'était la motion. Je veux bien entendre parler de la saisine du Conseil constitutionnel, mais la dernière opportunité de s'opposer à la loi travail avant cette saisine, c'était la motion de censure. Et donc ils nous ont donné une tribune qui a fait, qui a eu notre réponse qui a été publiée, qu'on a été vu institutionnellement et euh, qu'au final, bah, 17 sénateurs, euh, 17 députés sont venus euh, la bouche en cœur, signer au dernier moment. Donc ça c'est assez exceptionnel. Donc le, du coup là quand même, là pour le coup euh, Mediapart a vraiment joué son rôle de média dans le sens où il vous a mis en valeur et il vous a mis en tribune. C'est-à-dire que il, là, ils vous ont poussé et, et voilà. Et là, dans ce sens-là, euh, effectivement, ce n'était pas, pas juste un, un, une marque blanche, comme je disais tout à l'heure. Euh, J'étais en train de me poser la question. Est-ce que c'est pas. J'ai du mal à... Enfin, Pour moi, il y a des gens gentils, il y a des gens méchants et ce n'est pas toujours dans les camps méchants qu'il y a les plus méchants, etc. Bref, les choses, les, la vie est très complexe et, et pas toujours aussi, euh, les choses ne sont pas toujours aussi claires. Donc il faut, d'une certaine manière, euh, écouter les gens avant de se faire une, po une position. Et du coup, à vous entendre, je reviens en fait sur la théorie que j'ai donnée tout à l'heure qui est que plusieurs médias, il y avait le Figaro, il y avait le Parisien... Euh, le Monde, peut-être, oui, il y avait un petit truc au Monde. Donc il y a eu comme ça ces trois médias qui sont quand même assez euh, euh, affichés, enfin, c'est efficient quand même dans l'opinion la, dans, dans la, dans la, dans publique. Bah, le Parisien, le Figaro, si, quand même, le Monde, un peu encore, quoi. Euh, qui disent finalement, avant les débats, euh, Nuit debout est mort. Donc en gros, ce mouvement n'a plus de poids politique. Et du coup, il facilite quand même un peu les choses. Pour les frondeurs, de se dire bon, on ne va pas faire en fonction de ce mouvement-là. Sauf que, en même temps que ces articles étaient paraissait à travers toute la France, il y avait des nuits debout qui se réunissaient deux à trois fois par semaine, voire plus, et qu'il y avait encore des manifestations, qu'il y avait encore des choses efficaces. Enfin, euh, il enfin, y avait encore une contestation qui existait. Ce n'était pas un mouvement qui était euh, totalement moribond, quoi. Donc, il euh, y, y a un rôle. Je pense que. Qu a, qu'ont joué, qu joué les médias, certains ces médias là, en donnant l'impression que ben euh, ce n'est plus un, un partenaire politique valable pour les frondeurs. Est-ce que enfin est ce que c'est -ce une analyse euh, un peu alambiquée ou, euh, ou... déjà j'ai du mal à imaginer que Nuit Debout puisse être un partenaire politique de quoi que ce soit. Il faudrait voter là dessus et voter sur les modalités de vote. Donc, ce serait assez compliqué. Euh, pour l'instant, en tout cas. On verra ça en septembre. Euh, par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est une guerre de pouvoir qui s'exerce au sein de la gauche. Et l'objectif, ce sont les prochaines législatives, la prochaine présidentielle, législative et même les présidentielles suivantes. Euh, les frondeurs essayent de survivre au sein du PS et espèrent pouvoir reprendre la main. Euh, bals espère pouvoir les chasser totalement. Bon. Et donc c'est pour ça que le coup de la motion de censure n'avait pas leur stratégie préférée, puisque ça les mettait, eux, d'une manière en danger immédiat au sein du PS ou au sein de leurs élections. Très compliqué, que les gens votent euh, malgré la flétrissure d'une rose sur le bulletin de vote. Euh, maintenant... Mieux debout est intervenu là-dedans comme un, un chien dans un jeu de qui quoi. On a bousculé les règles en disant il euh, y a une autre façon de faire. Voilà. Ah euh, bon, maintenant, on faudra voir comment on pourrait architecturer ça et structuraliser ça. Euh, oui, oui, vas -y, vas -y. Ouais, bah justement, comme tu l'as dit, il euh, y avait les médias, enfin les grands médias institutionnels, qui disaient que mieux debout c'était un peu mort et tout. Et peut-être que eux et justement, ils ne lisent que ces médias-là. Et donc, ils se sont dit, euh, avant de faire leur tribune, bah, du coup, on va pouvoir sauver la face en sortant notre belle tribune pour préparer la saisine après qu'on va faire. Comme ça, on va se donner un petit peu un bon rôle. Et je ne pense pas qu'ils s'attendaient à une réponse, en fait, de Nuit Debout. Puisque s'ils ont été intoxiqués par des trucs comme Le Monde, Le Figaro, ils disaient eux c'était mort. Donc, ils se dit, jamais ces gens-là vont nous répondre dans un, bah, comme ce qui s'est passé avec le bloc de Mediapart, en fait. Et c'est peut-être ça leur erreur. C'est justement d'avoir trop cru dans ces médias institutionnels. Alors, est-ce que vous avez eu un feedback de Mediapart sur la portée de cet article-là, de votre réponse Ah, bon, ça serait intéressant quand même de savoir, parce que, euh, pour le coup, euh, justement, puisqu'on est dans la dans la, je sais pas, dans la cuisine euh, euh, de ragoût, un peu euh, de surproduction, d'influence, de rapport de force, etc., euh, ça sera intéressant d'attraper de, de, ça. Oui, oui, bah vas-y. Je pense sur le fait de Nuit Debout n'ait aucun poids politique et ils se sont dit on peut les mépriser tranquillement ils vont rentrer chez eux. Bah, je pense qu'ils pensaient vraiment ça en fait. Qu'on allait rentrer chez nous, pleurer et dire oh, c'est fini, dommage et tout. Sauf que nous, notre objectif basse c'était de les mettre en face de leur contradiction. Genre, donc, euh, on allait et, et puis on leur a dit du début à la fin, tout ce qui va se raconter ici et tout ce qu'on fait, bah, ça va être dit de manière transparente à tous les gens qui veulent bien nous écouter en tout cas. Et là on a... Aucune organisation politique ne donne sa stratégie pendant qu'elle l'a fait. Il n'y en a aucune. Et nous, on est la seule à dire voilà notre stratégie, voilà nos objectifs et voilà exactement ce qui s'est passé. Et là-dessus, on a beaucoup d'avance. Et je pense que cette démarche peut vraiment euh, plaire à ceux qui en ont marre des jeux politiciens, justement. Et donc, on n'est pas mort. On n'est pas mort dans le sens où on apporte une nouvelle démarche politique. Euh, on a du poids politique. Tu te rends compte, il y, y a un document officiel... Un communiqué de presse officiel d'un groupe euh, de députés où il y a écrit motion de censure des nuits deboutistes. Et on a 28 signatures dessus. Et on a fait courir des euh, députés pour venir signer sur cette motion-là. Donc les gens qui disent que nuit debout ne fait pas de politique et nuit debout n'est pas politique et n'a aucun impact, va falloir euh, remettre en question ce discours-là aussi. Et euh, sur le fait qu'on n'existe pas, bah, on est encore là après 4 mois, il y a une centaine de personnes qui assistent à un débat sur l'état d'urgence juste derrière nous, vous venez de le voir. Euh, et on revient en septembre avec des gros événements comme euh, la venue de Ken Lodge pour la diffusion d'un film, un débat sur euh, des choses, Jigèque et euh, Varoufakis. Et il y a, on sera peut-être à la fête de l'UMA aussi, euh, on a été invités. Et on va faire une commission économie politique peut-être au sein de la fête de l'UMA pour leur montrer comment nous on fait des choses. Enfin, on, on existe encore et on revient en septembre en tout cas. Et en plus de ça, il y a les autres villes parce qu'il y a des villes dans lesquelles c'est pas encore fini et ça, ça continue partout. Après, le problème, c'est que les médias sont parisiens. Ils ne font attention qu'à ce qui se passe à Paris. Donc, à partir du moment où à Paris, ça s'essouffle un peu, ils vont décréter bah, « Nuit debout, c'est fini, ça va finir ». Et en fait, ils n'en ont absolument rien à foutre de ce qui se passe ailleurs. Et le problème, c'est que ceux qui passent ailleurs, euh, eux aussi, ils ont envie d'avoir un impact médiatique. Enfin, C'est pas parce que tu habites en banlieue que, que tu veux pas que tu voilà. Et le problème, c'est que si personne ne relaye cette information sur les Nuits debout d'ailleurs et nous on n'a pas le poids médiatique à paris même même de paris n'a pas le poids médiatique pour le faire et ben bah, on va pas s'en sortir donc il faut vraiment faire utiliser les réseaux sociaux et mais en fait tu as, as tout à fait raison il y a beaucoup d'autres villes qui a qui agissent il y a, euh, moi je voulais faire un petit clin d'œil à Lannion qui a qui a foutu en rage le préfet parce que euh, ils ont fait un, un carnaval euh, carnavals euh, assez euh, assez moqueur euh, évidemment il y a marseille qui a lancé une marche déjà il y a, il y a plusieurs euh, plus d'un mois et qui vont arriver sur Paris le 4 août. Euh, il y a Bordeaux, il y a Lyon, il y a Grenoble. Enfin voilà, il y a il, il ya a Blocupay en Allemagne effectivement qui, qui agit aussi. En, en Espagne, il y a des vraies assemblées générales avec euh, une inspiration pour le coup euh, presque une sorte de, de renvoi à l'envoyeur, hein, presque de, de nuit debout. Euh, donc il y a des nuits de boutistes espagnoles, ce qui est ce qui plutôt sympa, euh, moi en tout cas ça me ça me rend un peu fier. Euh, enfin voilà, il y a la Grèce etc. Et donc il y a beaucoup de gens qui nous regardent, ça c'est sûr. Mais il y a aussi il y a beaucoup de gens qui agissent euh, à travers la France et au-delà même euh, pour euh, pour euh, pour faire avancer le, la dignité humaine tout simplement. Si on veut parler des perspectives, ouais, si perspectives j'aimerais juste parler d'un truc. C'est un, une organisation de travailleurs en lutte et de chômeurs en lutte et de prêtres en lutte à l'échelle européenne qui s'appelle Transnational Social Strike. Et on est en train d'organiser un meeting pour octobre où euh, on explique justement de la loi travail, ce n'est pas qu'un problème français. Ils ont eu la même en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne et dans les autres pays aussi et donc on est face à un problème commun et il va falloir s'organiser de manière commune pour faire ça et c'est l'objectif de l'organisation de, de, de Varofatis Game 25, c'est organiser cette, cette lutte des classes à l'échelle internationale et on travaille là-dessus aussi avec des Nuits de Boutistes de partout mais aussi des, des, des organisations déjà structurées qui existaient avant Nuit Debout et dans ce truc transnational social strike a lieu en octobre on est impliqué dedans et on va travailler ensemble à l'échelle européenne pour battre la logique de dumping social qui est organisée par nos gouvernements et le, le message principal c'est nous les peuples ne nous ferons pas la guerre économique que nos gouvernements nous préparent c'était juste euh, voilà c'est juste un applaudissement d'accord pardon donc, euh, bon, bah, c'est parfait. Vous voyez que la rentrée, <rire> la rentrée se prépare. Euh, donc, euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des gens qui ont déjà envie de se reposer. Ils se disent, voilà, là, ce qui se prépare avec la rentrée, peut-être qu'il faudrait rattraper des heures de sommeil déjà perdues euh, ces 3-4 derniers mois. Euh, un petit mot de conclusion, ou c'est bon, ça y est, vous, il y a les perspectives, tout a été dit. Euh, mais moi je vous remercie d'être venu euh, voilà il est encore un peu tard oh mais, es mignon, mignon. oh mais si vous aviez plus de filles plus de filles dans votre équipe ça me ferait bien plaisir si vous voulez euh, je dis pas ça que parce que j'aurais voulu avoir des bisous de filles mais euh, bon bref en tout cas bravo euh, restons, euh, restons restons dans, le, dans la route euh, euh, donc quand même il y a le, la saisine constitutionnelle non, Il y a la saisine. A cons... saisine du oui, c'est euh, la, la saisine du recours constitutionnel. Il faut aller sur le site de Pouria Amor, à Amarchi. Amir Shahi, j'ai jamais réussi à dire son nom. Euh, sur lequel il y a le texte du, du recours qui reprend en fait euh, les éléments. Tous les éléments qui sont de la motion de censure citoyenne euh, écrite par Nune Debout se retrouvent dans la motion de censure. C'est les mêmes arguments. Euh, à ce moment là, la loi sera dans le recours. La loi sera intégralement cassée. Donc euh, là, Ball sera le choix de soit il fait rebelote, il représente la loi à euh, l'Assemblée nationale. Malheureusement, ce sera pas le calendrier idéal pour lui, puisque là, ce sera septembre. Et à ce moment-là, il fait bon, c'est bien pour les manifs, tout le monde est là, on peut fermer les écoles. Euh, les étudiants n'ont pas d'examen à passer, ils peuvent être présents. Euh, on peut faire une vraie convergence des luttes hein, de septembre à, à décembre de manière euh, efficace. Euh, ou alors ce sera quasiment en pleine campagne présidentielle et là donc le calendrier serait mort pour lui c'est pas ses dates choisies euh, là il était trop pressé pour le faire pendant l'été voilà et après ben on verra mais est-ce qu'il pou... bon. en gros ce qu'un homme fait il faut pas faut pas se désespérer ce qu'un homme fait un autre peut le défaire ce que Valls ça fait le peuple le défaire